c'est remettre en question les pratiques des réseaux d'éducation à l'environnement, que ce soit au niveau régional ou départemental, sur spécifiquement les appels à projets, les réponses aux appels à projets ou aux appels d'offres, qui émanent donc des collectivités territoriales. C'est de sensibiliser les réseaux professionnels d'éducation à l'environnement à plus de solidarité et de coopération concrètes, euh, professionnelles. Pour leur montrer qu'à travers les réponses à, aux appels à projets qui sollicitent de notre part, euh, euh, ça manquait d'horizontalité et qu'ils ne stimulaient pas cette horizontalité, c'est-à-dire euh, la collaboration qu'il pouvait y avoir entre euh, des associations qui veulent proposer euh, une réponse à un appel à projet. Ce que je propose c'est que les têtes de réseau fassent des sondages à travers leurs adhérents, pour se rendre compte que euh, derrière le mot « association loi 1901 euh, », il y a différentes choses, des journées de rencontres euh, autour de la coopération de la solidarité, quelle forme, comment, euh, où. C'est bien d'inventer des coopérations qui permettent que cette, euh, cette compétition soit euh, modérée persuader les têtes de réseau de faire appel à leur présidence pour qu'il euh, y ait une concertation, une compréhension de la part des collectivités territoriales sur ce qu'est vraiment le milieu associatif, qui est une écoute puisqu'on est citoyen. J'ai l'impression de militer là pour l'intérêt général, pour qu'on ait une autre conscience et vision des choses. Les collectivités territoriales euh, nous mettent face à ce qu'on appelle des appels à projets, voire des appels d'offres, hein, dans le domaine commercial s'appelle des appels d'offres, qui sont plus ou moins aménagés pour, pour les associations en appel à projet, mais néanmoins qui euh, nous, nous mettent en situation de sélection par rapport à des critères qui sont définis au préalable, dont on a connaissance, euh, mais euh, des expériences vécues depuis trois ans font que. Euh, ça manque à mon sens de transparence, c'est-à-dire que ces têtes de réseau qui sont peut-être conditionnées à une certaine diplomatie très liée aux relations avec les collectivités territoriales, avec des institutions étatiques, des ministères, euh, font que euh, finalement euh, les valeurs vers lesquelles elles tendaient à leur création sont un peu happées. Je crois que la tête dans le guidon, c'est-à-dire euh, euh, parce que... Euh, parce qu'il y a un défi de, de, de, de pouvoir renouveler les contrats, de pouvoir trouver des recettes pour faire euh, honorer les salaires, etc., des personnes qui travaillent, et ben, on oublie un peu l'essentiel. Qu'est-ce que la solidarité et la coopération au sein des réseaux professionnels d'éducation et d'environnement de aujourd'hui Par essence, un appel à projet va mettre en, en, en sélection différents projets. Néanmoins, les personnes qui sont à l'origine de ces projets, il peut y avoir des coopérations. Voilà. Donc il ne nous est pas interdit de nous, nous, nous contacter en tant qu'association qui, qui formule des projets. Mais je trouve que les têtes de réseau euh, ne stimulent pas cette euh, mise en relation. Il faut se rendre compte que dans certaines associations, il n'y a qu'un salarié à temps partiel, parce que, des re, parce que les recettes ne suffisent pas pour, pour, pour avoir plus de salariés et que donc une, une association qui a euh, plusieurs salariés euh, et une qui n'en a qu'un, elle va avoir euh, voilà, une énergie, des possibilités de réponse différentes. Mais il n'empêche que les appels à projets moi je trouve, qu'on est en situation d'élèves hein, euh, qui participe à un concours. Quand il y a un des partenaires qui est en difficulté, encore faut-il le savoir ou s'intéresser à sa difficulté. est difficile à passer. Il y a des retours très très très très parcellaires en termes de réponses, qui font que j'ai été obligée de passer sous une forme un peu active, un peu belliqueuse, on va dire, pour euh, pour pouvoir rencontrer les présidents. Surtout que de plus en plus, les appels à projets se transforment en appels d'offres, une façon de de mettre en compétition des entreprises du domaine commercial. Et on sait bien que quand même dans le mouvement associatif à but non lucratif. La mission première, c'est de faire de l'intérêt général. Moi, il y a des choses que, que je comprends pas, donc j'essaie je, de, de, de discuter avec les têtes de réseau, c'est-à-dire les, les chargés de mission qui ont été embauchés pour faire vivre ces réseaux professionnels. J'encourage toute personne qui voudrait soutenir mon idée ou qui ressent d'une certaine manière les mêmes choses, que ce soit à travers les appels à projets ou autre façon de faire, de faire remonter l'information soit à la tête de réseau, soit au niveau des conseils d'administration, d'associations, soit parce qu'ils ont un vécu malheureux en termes de coopération, soit qu'ils auraient des idées concrètes de comment partager, comment être en place. J'ai posé des questions de base euh, sur le fonctionnement des appels à projets et en leur montrant qu'ils nous mettaient en situation de sélection sans inventer de coopération. Je suis l'unique salarié d'une petite association d'éducation et l'environnement. Je travaille 16 heures par semaine. Euh, moi, j'ai le statut de travailleur handicapé. C'est un peu ce qui m'a qui, qui fait voir certains travers sur la façon de faire euh, des têtes de réseau d'éducation de l'environnement. Je ne pense pas que ce soit volontaire de leur part, euh, mais bon, en tant qu'adhérente de la base, euh, voilà, je, je suis dans le devoir et dans le droit de pouvoir leur faire remonter euh, cette information que ah, là, quelque chose ne me paraît pas équitable, ne me paraît pas solidaire, ne me, me paraît pas coopératif. Je suis assez optimiste parce que j'ai assisté à une assemblée générale récemment euh, d'un réseau départemental et que finalement, j'ai bien vu que je n'étais pas toute seule, euh, pas très contente du, de la représentation qui était faite de notre travail.